Chacun pouvait se parler facilement, voire même se connaître plus facilement. Avez-vous déjà fait des grandes tablées Avant, je pensais que faire des grandes tablées, c'était plus convivial. Et puis, j'ai connu le bruit, les enfants qui parlent d'un bout à l'autre de la table, ceux qui n'arrivent pas à suivre les conversations, la gestion de la nourriture un peu compliquée. Et je me suis dit, en fait, non, faut faire autrement. Maintenant, euh, on fait des petites tablées, genre euh, 6 max. Et euh, du coup, j'ai trouvé qu'au ben, niveau sonore, c'était quand même vachement plus agréable, que chacun pouvait se parler facilement, voire même se connaître plus facilement. Et du coup, ça me paraît beaucoup plus cohérent pour que chacun trouve sa place.